Dans tous les collectifs, qu'ils soient à l'étape du projet ou abouti, la question de la différence d'engagement est omniprésente. Depuis dix ans que je côtoie le monde de l'habitat participatif et que je vis en habitat participatif, j'ai pu y réfléchir et voilà, je souhaite vous partager dans cette vidéo le résultat de mes réflexions. Allez, c'est parti Bonjour, je suis Audrey Giquel. J'ai cofondé les Choulans, un habitat participatif au nord de Lyon, dans lequel je vis depuis 2012. J'accompagne également des groupes ou des individus qui souhaitent vivre en habitat participatif et je suis autrice du livre « Les clés de l'habitat participatif, mes expériences du vivre ensemble ». Comme je vous le disais en introduction, euh, dans tous les groupes que je rencontre, il y a à chaque fois une différence d'engagement et c'est très souvent une problématique. Il y a ceux qui se mettent à fond dans le projet, qui s'investissent énormément et qui, euh, qui regardent les autres en disant « mais il n'y a pas assez d'engagement, vous n'investissez pas assez euh, » ou alors qui regrettent d'en faire trop et que personne ne prenne le relais. A l'inverse, il y a des personnes qui sont peu engagées, pas forcément par choix, des fois parce que... Euh, voilà, ce pas le bon moment dans leur vie, ils le, ils le subissent, ils ne sont pas forcément satisfaits de, cette, de cet engagement-là. Et ils, ils tentent de participer à leur manière, mais souvent en culpabilisant. Moi, je vois vraiment quelque chose de très intériorisé. Cette balance interne est composée d'un côté de ce que j'apporte et de l'autre côté de ce que ça m'apporte. Qu'est-ce que le projet m'apporte à moi et si je suis à l'équilibre, je peux donner énormément, je peux avoir un investissement énorme. Si je suis à l'équilibre, tout va bien, je, je suis bien dans mes baskets et, et, et je ne reproche pas aux autres d'être peu investis. Et puis par contre, si des fois je me force à faire des tâches que j'ai pas trop envie de faire, si j'ai l'impression que personne ne peut prendre le relais, qu'il n'y a vraiment que moi qui peux faire ça, bah dans ce cas-là, la balance elle peut se déséquilibrer et là je commence à sentir des tensions en moi. C'est à ce moment-là que je vais effectivement reprocher aux autres de manquer d'engagement ou de ne pas suffisamment s'investir. C'est à moi d'en faire moins ou alors de trouver d'autres raisons qui font que ça me plaira de m'investir, mais en tout cas de rééquilibrer cette balance, il n'y a que moi qui puisse le faire. Je ne peux pas, euh, personne ne peut vraiment me motiver euh, dans le projet et surtout, je ne peux pas euh, agir sur les autres, je ne peux pas euh, motiver les autres. Par contre, au sein du collectif, on peut mettre en place des choses qui vont tendre à euh, peser un peu plus lourd dans la balance de ce que ça m'apporte. Et ça, ça va permettre éventuellement à certains de, de s'investir un peu plus, de s'engager un petit peu plus. Mais voilà, ça sera une, une conséquence. Et je vais donc vous partager les, les les quelques astuces que je connais pour peser plus lourd dans cette balance. Pour organiser le quotidien dans un collectif, il y a deux manières radicalement différentes de s'organiser. Soit par le devoir, soit le, par le plaisir. Par exemple, pour le ménage des parties communes, on peut imaginer qu'on dresse la liste des habitants et que chaque semaine on tourne et donc chacun doit faire le ménage des parties communes de manière tournante. Ça, c'est le mode du devoir. Et puis la version du plaisir, bah, c'est « tu fais quand t'en as envie ». Alors là, peut-être que vous êtes surpris, peut-être que vous dites « non, mais ça ne peut pas marcher dans un habitat participatif ». Forcément, il y a des moments où les espaces communs vont être hyper sales, c est, c est, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai envie de vous partager qu'en tout cas, dans mon habitat, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. Nous n'avons jamais fait de tour de ménage et ça fait 9 ans que nous vivons comme ça et euh, alors dire dire que ça n'est jamais sale c'est pas vrai mais en fait on constate que euh, si on, on impose une semaine et que chacun c'est chacun son tour bah, des fois ça peut tomber une semaine qui ne nous convient pas qui n'est pas juste pour nous et puis du coup on se sent forcé on se sent obligé et, et ça nous ça nous démotive on n'a pas envie on va le faire vite fait voilà c'est pas agréable pour nous et par contre euh, et ben quand on le fait quand on en a envie quand pour nous c'est vraiment trop sale et que vraiment on ne peut pas laisser ça comme ça, et ben on va le faire à un moment qui est juste pour nous et on va, on va choisir de le, de le faire comme ça, un moment qui, qui nous paraît opportun dans notre agenda. Et en fait ça change tout, c'est-à-dire qu'on n'est jamais oublié, obligé de rien, on n'a pas l'impression que les autres, que le collectif nous impose de faire quelque chose. Alors oui, les personnes les plus maniaques, les personnes les plus sensibles à la saleté, à la, euh, au, au fait qu'une pièce doit être rangée, vont plus souvent euh, faire le ménage, vont plus souvent ranger les choses. Mais en fait, on se rend vite compte qu'au sein d'un collectif, on a des sensibilités différentes et qu'une personne qui va être sensible au fait que ce soit propre, une autre sera peut-être plus sensible au fait que ce soit joli et bien décoré. Et une autre sera plus sensible au fait que ce soit, euh, je ne sais pas, euh, bien rangé ou etc. Et puis, euh, ce n'est pas forcément les tâches de rangement qui vont rentrer en compte. Il y a des personnes qui euh, prennent soin des animaux, il y en a d'autres qui prennent soin euh, de, des poubelles, d'autres qui prennent soin euh, du compost. Enfin voilà, Chacun a sa manière de prendre soin du collectif. Et en laissant vraiment cette, ce niveau de liberté là, chacun peut se dire Eh bien, moi je prends sur moi d'agir de, de, à cet endroit euh, parce que c'est l'endroit où j'ai l'impression d'être de, de, le plus actif, le plus, euh, voilà, là où j'aurai le plus de plus-value. On peut aussi se demander pour certaines tâches si euh, c'est indispensable à faire. Ne pas faire le ménage, quel est le risque, quel est le problème à ne pas faire le ménage et si vraiment on souhaite que le ménage soit fait et que ça ne motive personne, euh, peut-on euh, l'externaliser, voilà, le, trouver quelqu'un pour faire le ménage pour nous Je parle de ménage mais ça peut être également la comptabilité, ça peut être, ça peut être plein de choses, euh, des tâches à faire dans le quotidien euh, du, du projet. Cette manière de, de sortir du culte du devoir donne beaucoup plus de liberté et, à, et, et ce sentiment que, que le collectif ne nous impose rien euh, mais ça demande un certain lâcher prise, c'est-à-dire que euh, celui qui fait euh, la tâche à faire choisit la manière de le faire. Soit euh, la tâche, on a une idée très précise de comment la tâche doit être faite et dans ce cas-là on l'a fait de cette manière, soit on lâche prise et on laisse les autres faire cette tâche mais on ne peut pas leur reprocher euh, de ne pas faire comme nous on aurait fait. Dans mon habitat, on a euh, créé les dimanches, euh, c'est euh, un dimanche par mois où on se réunit pour faire euh, du ménage collectivement. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus motivée à faire du ménage quand on est tous en train de faire du ménage que quand je suis toute seule. » Euh, mais cependant, je peux pas euh, imposer à mes cohabitants de faire du ménage en même temps que moi au moment où j'en ai envie. Évidemment, c'est pas forcément adapté pour eux. Donc, dans ce cas-là, on a créé les où et donc, ça dure de 10 heures à midi, en gros, euh, pour euh, nettoyer. Donc, on y fait euh, du ménage un peu plus poussé, le, le type de ménage qu'on fait pas tous les jours, du genre euh, nettoyer le four, nettoyer le frigo. On fait également du petit entretien, euh, changer des ampoules ou euh, réparer euh, quelque chose de cassé. Et euh, voilà, c'est des moments où on va... Euh, on va aller un petit peu plus loin euh, que euh, le simple coup de balai. Ce qui est très agréable dans ces Dimanchous, c'est qu'on on, s'attelle à une tâche, on travaille sur euh, une zone euh, du bâtiment et à la fin des deux heures, on peut se balader dans les différentes, euh, dans les différentes pièces et se rendre compte que chaque pièce a, brille euh, d'une certaine manière. Enfin voilà, chacun a œuvré à son niveau euh, pour... Euh, pour améliorer, à entretenir le lieu. Ce sont, euh, ces, ces moments, ces dimanches, sont toujours euh, facultatifs, il n'y a rien d'obligatoire chez nous et on choisit les tâches qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que même si on se rend bien compte qu'il y a des tâches prioritaires par rapport aux autres, bah, mieux vaut faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire que de se forcer à faire quelque chose. Voilà, il n'y a, a rien d'obligatoire donc on, on choisit ce qu'on a envie de faire. Une autre manière de faire peser la balance, c'est de donner du sens. « Quel sens j'ai à être dans ce collectif ?» Le sens, il peut être un sens collectif, hein, une raison d'être collective, mais ça peut être aussi un sens individuel. Et, euh, et ça, ça, ça joue beaucoup en fait sur la motivation qu'on peut avoir. Moi par exemple, du coup, j'accompagne des groupes en habitat participatif, je donne aussi des, des formations dans, dans, dans cette belle salle commune que vous voyez derrière moi. Euh, et donc ça me donne beaucoup d'élan, de, d'envie de, de prendre soin, de la rendre belle, de, le, de la rendre propre, euh, voilà, c'est une motivation supplémentaire et qui me fait euh, m'engager me un peu plus dans le projet. De la même manière, j'avais une cohabitante qui était très désengagée du projet. Elle en avait marre des réunions, elle trouvait que c'était toujours, toujours trop long, il euh, y en avait trop. Et puis de temps en temps, elle, elle nous amenait l'idée d'accueillir des migrants. Puis quand on a eu tous nos appartements, euh, eh bien, on a fait une projection, on, a, on en a discuté, on a, on a réfléchi sur le sujet, puis on lui a dit Allez, euh, bingo, « Allez, bingo, fais-nous une proposition en plénière en te euh, rapprochant d'une association » et depuis maintenant trois ans nous accueillons des migrants et Anne le dit elle-même que ça a vraiment redonné du sens pour elle dans le projet, elle y voyait vraiment quelque chose qui, qui, qui se refermait sur lui-même, quelque chose d'entre-soi et, et le fait de s'ouvrir à l'accueil de migrants a, a vraiment donné un nouveau sens et un nouvel usage à nos espaces communs. Euh, comment des, des projets individuels qui sont parfaitement compatibles avec le collectif peuvent vraiment donner du sens et remotiver donc cette personne, Anne, depuis depuis qu'elle a pu concrétiser le projet d'accueil de migrants, est beaucoup beaucoup plus motivée à faire des, des actions dans les espaces communs, à venir en plénière, à, à, à discuter avec nous. Il s'est vraiment créé quelque chose de nouveau dans sa motivation euh, à participer au collectif. Et du coup, voilà, j'invite chacun des groupes à, à ne, pas, euh, ne pas rejeter en bloc des projets qui pourraient être des projets individuels. Ce sont des projets qui, qui peuvent être porteurs de sens et qui vont nourrir le collectif, même s'ils ne sont pas portés par l'ensemble du collectif. En vivant en habitat participatif, j'ai constaté à quel point les valeurs que nous avions mises dans notre charte, alors nous on n'appelle pas ça la charte, on appelle ça la recette des chouans, euh, chacun a sa propre traduction, sa propre interprétation des valeurs que nous avons mis dedans. En particulier, euh, une valeur qui est très forte, c'est la valeur d'écologie. Il y a par exemple euh, la personne qui va être à fond sur les zéros déchets, il y en a une autre qui va baisser à la température dans son logement ou encore il y a d'autres personnes qui peuvent récupérer l'eau quand ils ont les légumes pour les mettre dans le jardin voilà donc chacun va, va vraiment trouver une manière d'agir de, de, au quotidien et puis on a tous nos incohérences on a justement euh, bah, celle qui prend l'avion euh, fois dans l'année pour se faire un grand voyage euh, il y a une autre personne qui va adorer euh, aller chez mcdo ou alors euh, euh, ou alors une personne euh, voilà que je connais bien puisque c'est moi qui adore prendre des bains et dans un habitat participatif, il faut vraiment apprendre à, à vivre avec tout ça et à vivre avec le fait que chacun de nous a son, son propre chemin et ses, ses propres expériences pour, pour incarner les valeurs. Ce que je vois, c'est que pour améliorer le vivre ensemble, il faut vraiment aller sur un... Une vraie acceptation de, de ces chemins de ça, chacun, euh, sans jugement, et plutôt en vraiment en se mettant côte à côte et en se disant qu'il il n'y a, a pas une manière qui est mieux que l'autre, et que c'est en, en partageant nos, nos différences que on s'enrichit et que, au contraire, on peut on peut s'inspirer. En fait, parce que globalement, euh, vivre à côté euh, d'un écolo convaincu qui va tout le temps nous faire la morale, c'est vraiment pas drôle, hein, clairement. Et que ça peut clairement, euh, ça peut clairement euh, enlever de l'attrait dans la balance interne, ça peut enlever de l'attrait à être euh, dans, les, dans les communs, dans les collectifs. Euh, la question de, de la différence d'engagement, j'ai envie de dire, elle est toujours présente. Et en fait, c'est un fait. Euh, on ne peut rien y faire, euh, c'est toujours comme ça. Euh, cependant, ça ne veut pas dire que euh, ce sont toujours les mêmes qui sont motivés et toujours les mêmes qui sont démotivés. Euh, C'est dans, dans l'histoire de la vie d'un projet, des choses qui vont tourner, des choses qui vont changer. Moi, je, je vous partageais que j'étais très, très motivée et très impliquée dans le début du projet, euh, mais j'ai eu des phases où j'étais euh, franchement plus en retrait, et en particulier quand, bah, quand j'ai eu euh, mes enfants, euh, de se dire qu'il y a un, un équilibrage qui va se faire dans le temps sans forcément euh, le comptabiliser. Au Choulan, on a eu euh, au démarrage du projet, il de très longues discussions sur cette histoire de compter le temps dans les travaux. Euh, ça nous a permis de, de réaliser à quel point notre projet était euh, déséquilibré dans tous les domaines. Euh, il y a des personnes qui sont nord, d'autres qui sont au sud. Il y a des personnes qui, sont, qui ont emménagé avant d'autres. Euh, il y a des personnes qui sont plus investies que d'autres. Il y a des personnes qui ont des enfants d'autres pas. Et, et tout ça, tous ces déséquilibres, euh, eh bien, on n'a pas cherché à les compenser. Et de toute façon, ce n'est pas possible, il y a des gens qui sont arrivés trois ans après les autres, donc de toute façon, l'équilibrage ne, ne peut pas se faire, euh, et c'est comme ça. Et du coup, on a fini cette discussion par dire, eh bien, don contre don, c'est comme ça, c'est s'ouvrir et se dire, eh bien, tout ce que je donne dans le projet, en fait, je le récupère d'une autre manière. Et là, on en revient à cette balance interne de dire, eh bien, eh bien donne, donne autant que ce que tu reçois ou alors reçois autant que ce que tu donnes, peu importe dans quel ordre on le voit, mais en tout cas euh, sois équilibré avec toi-même, sois bien avec toi-même et, euh, et comme ça, ça, ça satisfait à la fois toi, tu seras bien avec toi-même et, et en particulier tu seras bien avec le collectif. Et eh bien voilà, et du coup je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je, je parle de tout ça euh, à la fois dans mon livre, mais également dans une conférence gesticulée que je donne. N'hésitez pas à aller sur mon site internet audreygiquel.fr et euh, je vous dis à très bientôt. Au revoir